Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter Je ne sais pas, mais j'ai entendu un petit bruit par ici. Oui Oh, une pie Non, c'est un chien. Mais regarde, il a fait pipi, donc c'est une pie. Non, c'est quand même un chien, mais qui a fait un gros pipi. Ah mais oui Dis, comment s'appelle-t-il Attends, je vais lui demander. D'accord. Rêveur, il s'appelle Rêveur. Oh, et de quoi rêve-t-il Waf, waf Il rêve d'avoir un ami renard. Oh, moi aussi j'aimerais bien ça. Dis Rêveur, veux-tu venir t'asseoir avec moi Waf, waf mmh. Alors, voici la place des invités. Et moi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 Tiens, rêveur. Allez, rêveur. Et maintenant, si on buvait mmh, ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui, le goûter. Dis, rêveur, que veux-tu pour le goûter Oh, il voudrait jouer à cache-cache avec un renard. Oh oui alors, on va te faire un goûter en forme de renard. Et pour le faire, on aura besoin de fruits comme... Une fraise, oui Madame Fraise. Et maintenant, place au goûter mmh. C'est parti, rêveur, pour un goûter en forme de renard. Pour le faire, on aura besoin d'une fraise. Quoi, rêveur je crois que tu n'as pas du tout envie de fraises. Alors à la place, on va prendre trois tartines. Une, deux, trois. On en garde une, dont on tartine le centre de purée d'amande blanche ou de beurre. Puis, on recouvre les bords d'une pâte à tartiner couleur marron. Ensuite, on prend la deuxième tartine et on recouvre les oreilles, le menton et les joues avec une pâte à tartiner blanche ou du beurre. Puis, on recouvre de pâte à tartiner couleur marron le reste du visage. Il ne reste plus qu'à poser une pépite de chocolat au bas de la tartine pour faire le museau. Oh, et avec une banane qu'on pèle et dans laquelle on coupe deux rondelles, on fait les yeux du renard. Et en plaçant sur chaque rondelle une pépite de chocolat, on fait les pupilles. Pour finir, on prend la troisième tartine dans laquelle on découpe la forme d'une queue de renard. <rire> et maintenant, on recouvre son extrémité de beurre ou de pâte d'amande et le reste de pâte à tartiner couleur marron. Voilà Le goûter en forme de renard est prêt Tu peux jouer à cache-cache avec lui, rêveur Allez petit renard, cache-toi. Il est caché, rêveur. Tu peux le chercher. Oh, tu es sur la bonne piste. Youpi River, tu t'es fait un copain renard. Ouf waf. Rêveur est vraiment content. <rire> Les amis, et si maintenant on chantait une comptine sur un chien Oh oui, bonne idée, une comptine Vous êtes prêts Oui, ouaf ouaf Alors c'est parti Petit caniche, sort de sa niche. Ouaf ouaf, il aboie. J'ai soif et il boit. Super, plus vite. Petit caniche, sort de sa niche. Ouaf, ouaf, il aboie. J'ai soif et il boit. Oh non, caniche, que fais-tu Tapie, pipi sur mon tapis. Oh, chanter, ça fait du bien. Oh oui, et aussi bouger les mains. Oui. Dis rêveur, est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux Ouf ouaf. ouaf.